précédemment, dans les rapports de Ross. Le ton se durcit un peu partout en France. Les habitants ne peuvent plus se déplacer, une mesure prise face à la propagation plus rapide que prévue du virus.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 Se balader sans attestation et nous balancer que votre domicile est sur la Lune, ça mérite bien de vous mettre au frais. Dernière fois que je ne mens pas aux forces de police. Salut, t'es là pourquoi toi Hé, hey, je te parle. Ah oui, c'est vrai, oublié. Ingrid, tu peux arranger ça Tout de suite. Je suis une chauve-souris Où oh, t'as vu qu'on pouvait parler Les Mince Je parle Et je suis à poil Je peux pas rester comme ça Qu'est-ce qu'on va dire de moi Je les vois déjà me balancer Espèce de dépravé. Encore un qui fait son DSK à montrer ça Je tiens ma Ingrid. réputation, oui, moi Je suis l'exhibitionniste Ça fait moyen pour un entretien comme Blaze Ah, mieux Un poil trop streetwear, mais ça ira Bon. On peut avancer maintenant, Christina Cordula? Qu'est-ce qu'une chauve-souris fait ici? T'as braqué une banque? Je cherchais une piole ou crêcher. Après que des humains ont eu l'excellente idée de monter un escape game dans ma grotte. Ok, mais pourquoi une prison Ils ont vidé des cellules pour éviter la surpopulation, afin que leur virus ne s'y plaise pas trop. Cherchant un endroit peu fréquenté, j'avais le choix entre ça et un bureau du parti socialiste. Mais bon, il y a des limites à la solitude. Et toi, t'es qui et t'es là pourquoi Je suis Ross, agent extraterrestre. Je suis venu étudier les trucs sur Terre. Un alien Je devrais être surpris, mais je suis déjà une chauve souris qui parle, alors... Mais du coup, les humains qui t'ont chopé n'ont pas tiqué en te voyant Ben, je porte un masque. Ah oui, ça change tout Et là, tu étudies quel genre de truc L'origine du SARS-CoV-2. Plaît-il Le virus à l'origine de la pandémie qui fout le bousin en ce moment. Ah, le Covid-19 Non, ça, c'est la maladie qui l'engendre. On a qu'à faire comme tout le monde et l'appeler le coronavirus alors Non, ça, c'est le nom de sa famille. Parce que je me suis fait engueuler par le Congrès pour mon approximation dans mon dernier rapport, c'est pour ça. Ouais, coronavirus c'est bien. T'as des renseignements dessus Pourquoi j'en aurais Ben, le coronavirus vient d'une chauve-souris alors. Alors tu t'es dit que comme je suis une chauve-souris, je devais forcément la connaître. C'est vachement spéciste comme façon de penser, ça. Hum... Euh... Et tu la connais Oui, mais c'est spéciste quand même. Ok, vas-y raconte. Il s'appelait Jean-Baptiste, mais on l'appelait Jean-Bat. Rapport aux chauves-souris, j'imagine. Non, il était fan de baseball. T'as fini avec tes remarques spécistes Désolé, continue. Ouais, c'était un bon gars. Il avait un pote pangolin en cavale qu'il a planqué chez lui. Pourquoi il était en cavale Il se trouve que les humains traquent les pangolins pour leurs écailles, entre autres. Ils font des aphrodisiaques avec. Faut croire qu'ils arrivent pas à lever le chapiteau sans un truc pour les stimuler. Hein. C'est sûrement pour ça qu'ils ont rendu un célèbre site porno gratuit depuis qu'ils touchent plus à cette espèce. Bref, le pangolin et Jean-Bat se sont fait choper tous les deux. Et va respecter le maître de distance sanitaire dans une petite cage. Jean-Bat l'a attrapé. Le virus, je veux dire. Et les humains ont fait comment pour attraper ce virus Ils l'ont bouffé Erg, ils bouffent vraiment tout ce qui bouge. Attends de voir ce que graillent les humains d'ici, hein <rire> Je vois, il est temps de faire mon rapport. Les humains entrent régulièrement en contact avec le reste de la faune de leur planète. Cela augmente les opportunités d'adaptation des virus d'une espèce à l'autre. On appelle ça les zoonoses. La liste est longue, à croire qu'ils passent leur temps à faire des trucs chelous avec des bestioles. Le fait qu'ils réduisent de plus en plus la taille de l'habitat des animaux non domestiqués n'arrange rien. Les animaux sauvages, en plus de se concentrer en nombre sur de plus petits espaces, doivent plus fréquemment se rendre sur le territoire des homo sapiens pour se nourrir. Renards à Londres, singes en Thaïlande, ours polaires en Sibérie. Outre la faune sauvage, les animaux qui disent d'élevage, comme s'ils élevaient leurs gamins comme ça. Ces animaux, donc, sont aussi vecteurs de maladies. Vache folle, rage, brucellose, vibriose, lystériose, cirrhose. Ross, la cirrhose n'est pas une zoonose. Ah, c'est donc pas dû à leur contact avec les animaux. <rire> Passons. Les onos se transmettent aussi de l'humain aux autres animaux, faisant donc également des victimes dans l'autre camp. Il paraît donc vraisemblable que des crises comme celle du coronavirus reviennent plus régulièrement si l'humain continue de grignoter l'espace de la faune sauvage et poursuit d'intensifier ses élevages. Et aussi s'il freine pas sur leur goût de pangolins sauce roussette. Et du coup, Ross, pour t'échapper, t'as pas un vaisseau qui pourrait te téléporter par exemple Voilà bien un cliché spéciste. Je suis un alien alors j'ai forcément un vaisseau qui téléporte. Euh... Et... tu en as un Oui, mais c'est un cliché quand même. De toute façon, je ne peux pas l'utiliser. Ma patronne m'a puni de vaisseau jusqu'à la fin de la crise. Oh, pas cool Attends, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais Gardien Quoi Je comprends pas. D'habitude, quand je fais ça, les humains ont peur de moi et s'enfuient en courant. Je crois que tu présumes de ton charisme. Oh mon dieu, un extraterrestre. Euh... Allez, bouge pas, je t'apprendrai. <t 'en> <t 'en> Salut à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. Je voudrais remercier particulièrement la chaîne La Grotte de Juju pour sa participation à cet épisode. C'est une chaîne de carton humoristique au travers du personnage de Juju. Je vous laisse découvrir par vous-même, je vous ai mis le lien en description. Je remercie aussi les viewers verts qui m'ont précisé que le virus s'appelle en fait SARS-CoV-2 et non COVID. J'ai corrigé le tir ici avec un gag. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, le pouce en l'air si ça vous a plu, le partage, le YouTube, tout ça vous connaissez. Je suis sur Twitter et Facebook, je vous ai mis les liens en description. Je vous souhaite bon courage pour la fin de cette période